Bonjour, bienvenue euh, au séjour euh, Zavon 2014 euh, qui se déroule à, à Jarzé. objectif de ce séjour, eh bien, on va avoir des objectifs de, de différentes formes, on va dire, euh, à savoir un, dans un premier temps euh, par rapport aux jeunes, d'être plus sur euh, bah voilà, le petit moment de valorisation, euh, concrétiser un projet, euh, et puis bah, profiter, parta profiter, partager, et puis euh, pouvoir bien s'amuser euh sur tout le, tout le déroulement, avec bien sûr toute cette découverte, cette sensation, euh, voilà, ce, ce petit goût du risque euh, avec quand on va aborder la vitesse, etc. Et puis bah, il y a aussi tout l'aspect technique, euh, donc on peut aborder euh, bah, voilà, du simple bricolage pour rendre fonctionnelle sa voiture, euh, rencontrer des difficultés euh, sur, sur euh, la mécanique, et puis euh, bah, pourquoi ça ne marche pas, essayer de trouver des solutions. Donc, il y a toutes ces notions-là aussi qui sont derrière et qui, qui peuvent être intéressantes. Euh, sur les animateurs, ben, qu'est-ce qu'on cherche nous à, à, à développer ben, D'être plus sur un, une option un peu plus collective, euh, de quatre groupes d'origine, euh, enfin, d'univers différents, euh, qui ne se connaissent pas au début de séjour et qui, pour former un seul et unique groupe euh, à la fin de ce séjour, donc à la fin de ces cinq jours assez courts. Un autre objectif aussi auquel on attache un peu, peu d'importance euh, va être aussi sur le fait de pouvoir dynamiser euh, des petites communes où, euh, où bah, l'été voilà, est, est plutôt, plutôt calme et, euh, et de bah, voilà, redonner un petit peu de vie dans, dans un petit bourg euh, pour pouvoir bah, échanger aussi avec, euh, avec la population euh, locale. construite déjà pas par euh, les jeunes du à mort c'est un professionnel qui nous a fait le châssis. Donc euh, lui il a, il a récupéré des pièces euh, dans une euh, des vieilles pièces assemblées. Là c'est les roues de remorque qui sont penchées pour euh, donner de la, de la dynamique on a un siège de buggy, on, a... euh, on a une seule pédale de frein pour 4 roues, donc 4 quatre, quatre cap. Et pour les gens et qui ne connaissent pas une pédale de frein pour 4 roues c'est bien euh, Ou, euh, Parce que d'habitude c'est comment Normalement c'est deux pédales et il y a deux fils qui partent de chaque pédale. Sauf que là c'est une pédale donc euh, oui ça freine bien mais il faut que ça soit bien réglé. <musique> En fait, déjà, ça fait 4 ans qu'on qu qu met en place ce, ce projet. Euh, C'est la première année que j'y participe. Euh, donc, déjà, on m'a fait pas mal d'outils euh, sur, sur toute euh, l'organisation des courses, le, voilà, les, les, petits, les petits trucs auxquels on ne pense pas forcément quand on ne connaît pas. Euh, sur quoi, par exemple Sur, euh, bah voilà, par exemple, les commissaires de course. Euh, bah, des petits rôles qui sont quand même très importants et qui en plus permettent aux jeunes d'avoir une petite mission de, de responsabilité euh, et un rôle qui est quand même très important sur une descente. Hein. S'il si y a un incident, euh, bah, on ne va pas s'amuser à envoyer une deuxième voiture alors qu'il y a une botte de paille ou un pneu qui est coincé en plein milieu, euh, en plein milieu de la piste. Donc c'est ce, ce petit genre de choses. Euh, L'organisation après ça se fait plutôt bien. Hein sur une organisation collégiale, un, peu, un petit peu, du fait que si on, on a l'intention de vouloir faire de ce séjour un séjour collectif pour les jeunes, bah c'est aussi de, de partir euh, sur les différents acteurs, les différents animateurs euh, et partenaires euh, qui vont participer à ce séjour, euh, de pouvoir... Euh, le faire et de participer à son organisation, donc se mettre d'accord sur bah voilà, le cadre et euh, bah, qu'est-ce qu'on fait de ce cadre et, euh, et le, bien, bien évidemment le, le but c'est de pouvoir euh, prendre plaisir pour euh, retransmettre, euh, euh, le retransmettre directement euh, aux jeunes.